Ça y est, frère, je l'ai eu. Depuis le temps que je la voulais, elle a été à moi le temps de quelques heures. J'ai pu avoir chaque parcelle de son corps, et chaque bruit qui venait de sa gorge m'était enfin destiné. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai aimé l'avoir comme ça. J'ai aimé l'avoir pour moi. Elle était mon jouet, ma marionnette, ma muse, et moi je tirais chaque ficelle de ce doux spectacle. Sa chevelure brune et ses doux yeux verts émeraude. Vieux, au début, je pensais que c'était un jeu pour moi, puis je pensais qu'elle n'était qu'une fille comme les autres, jusqu'à ce que je me rende... Jusqu'à ce que je me rende compte. Vieux, je suis tombé amoureux d'elle. J'ai perdu au jeu elle m'a eu. Je l'aime, comme un fou. Mais je suis trop con pour lui avouer, alors je la laisse croire qu'elle n'était qu'une petite conne trop naïve qui croit qu'un gars comme moi pour pouvait s'intéresser à elle, et pourtant c'est le cas. Chaque parcelle de son corps, chaque son qui venait de sa gorge ont réussi à me rendre complètement dingue. Je suis devenu ivre. C'est pire qu'un taux d'alcoolémie trop élevé. Je suis qu'un connard sans cœur, mais bro, depuis que t'es plus là, je suis perdu, alors si tu pouvais revenir m'aider. Je suis qu'un loser et je l'aime. J'ai perdu, elle m'a eu. C'était un jeu dangereux, puis je suis, je suis tombé amoureux. Elle doit sûrement pleurer à cette heure-là, mais moi, je te jure que je pleure aussi pour elle. <rire> je m'y attendais, mais alors pas du tout. Ça me parle en quelque sorte, parce que euh, je ne suis pas tombé vraiment amoureux d'une fille. encore. Alors, euh, j'ai fait l'amour, mais... Euh, j'aimerais ressentir ressenti un truc aussi intense que lui, parce que, bah, voilà, je pense que lui, son texte, il est plutôt honnête. Ça te donne envie quand tu lis ça euh... Non, ça me donne pas forcément envie. Enfin, en tout cas, pas dans le sens où, où je me dis maintenant, putain, mais j'aimerais bien ça, quoi. Il faut que je tombe amoureux. Mais non, non, non, parce que parce que ça n'a jamais été un de mes buts premiers. Alors, j'aime beaucoup les relations amoureuses, j'aime beaucoup la, la sexualité, mais comme tout le monde, presque tout le monde. Mais euh, tomber amoureux, euh, être en couple, tout ça, euh, j'ai pas mal de ré réticences là-dessus. J'aime bien aussi être libre, pas en couple, quoi, avoir ma liberté. Bon, après, c'est aussi des paroles un peu, que, un peu originales. C'est pas très original. Mais, euh, mais non, après, J'aime bien être en couple, mais c'est pas un but, vraiment, c'est pas ce que je cherche. Euh, le grand amour, vraiment, vraiment pas. Euh, C'était par rapport à, à, au mythe de la virilité, parce qu'il est pas trop acceptable qu'un garçon dévoile ses sentiments euh, de... Je pense que c'est des conneries, le mythe de la virilité. C'est des grosses conneries, c'est des bêtises euh, qui, qui du siècle dernier, quoi. Pas, je pense, je pense que enfin, ça s'est passé, ça, le truc du, du mec viril qui... Euh, c'est toujours euh, l'homme, tout ça, euh, il ne doit pas montrer tout ça, et la femme court après l'homme, non, c'est des conneries, c'est des conneries. Non, non, il faut que ça soit... C'est plus poétique que ça, je pense. Et, et c'est mieux quand c'est plus poétique quand... Euh, bah, quand un, un garçon court après une fille, c'est beau aussi. C'est aussi beau qu'une fille qui court après un garçon, et quand un garçon pleure pour une fille, c'est aussi émouvant qu'une fille qui pleure pour un garçon. Les garçons peuvent pleurer autant que les filles, on s'en fout. Et c'est pareil. Euh, si un jour je tombe sur une fille qui dit, euh, qui me dit par contre moi je veux que avoir un mec pro protecteur et eh ben je l'envoie balader parce que non